Bonjour à toi, chers spectateurs. La dernière reine de Damien Ounouri et Adila Bendimerad, c'est un film qui m'intriguait surtout pour le sujet et pour la forme que semblait avoir le long-métrage. On avait l'air d'être à mi-chemin entre le pur film historique et l'épopée chevaleresque arabique. Donc j'avoue que le mélange de ces deux genres, que l'on n'a pas si souvent que ça l'habitude de voir au sein du 7e art, eh ben, ça me donnait particulièrement envie de voir le long-métrage. Le résumé pour faire simple, Alger... 1516, alors que la reine Zafira, épouse du roi Salim, semble vivre une vie rêvée avec son fils Yaya, la présence des Espagnols étouffe de plus en plus le sentiment de liberté. Salim va alors faire une alliance avec le corsaire haruj Barberousse pour libérer son royaume. C'est extrêmement bien fait. Et au-delà d'être extrêmement bien fait, c'est exactement ce que je recherche lorsque je veux voir une épopée épique. Et franchement, au sein de la production francophone, eh ben il n'y en a pas tant que ça. Et je dois avouer que là, les deux réalisateurs ont réussi à aller dans une direction qui, je trouve, est particulièrement impressionnante. Bon, le récit dans sa base reste tout de même assez classique par moments et j'ai pas eu la sensation d'être complètement transcendé par le long métrage. Mais le film possède une âme absolument dingue. Je trouve que graphiquement, visuellement, et en termes de raconter un récit romanesque et épique au sein d'une période complexe de l'histoire, bah c'est totalement réussi. C'est réussi parce que, on a envie de se passionner pour l'aventure de cette reine. On a envie de se passionner pour l'aventure de cette ville qui se retrouve malmenée à une période complexe de l'histoire. On a envie de voir jusqu'où ça va aller tout ça et jusqu'où cette escalade de violence va atteindre un paroxysme et va atteindre un point de non-retour. Et c'est ça en fait que je trouve génial et qui est particulièrement bien maîtrisé par Onuri et Bendy C'est qu'il y a à la fois cette épique et en même temps cette sensibilité qui se dégage de ce type de récit. Et... C'est ça qui m'a totalement eu. C'est ça qui a fait que du début à la fin, j'étais vraiment en train de me dire que je n'étais pas en train de voir un film anecdotique ou trop simple. J'étais en train de voir un film qui, certes, est classique en termes de narration, en termes de récit, mais qui, derrière, est passionné par ce qu'il a envie de raconter. Et les deux auteurs sont passionnés, sont passionnants, et c'est ça qui m'a totalement happé dans son métrage. L'histoire est magnifique, car elle possède de tout. De l'émotion, de l'épique, du grandiose, du conflit, de la manipulation et des amitiés traîtres, elle possède tout ce qui fait une grande épopée. Une aventure rare, un instant de suspense et de tension, tout autant qu'un moment intime et extrêmement à fleur de peau. Damien Ounouri et Adila Ben Dimerad décident de nous raconter l'histoire d'une femme hors norme, Une battante qui a lutté pour la prospérité de son royaume suite à l'assassinat de son mari en décidant de se tenir face à son ennemi. Pour une œuvre assez classique quant à la forme du récit, mais qui possède un sens de l'épique et du grandiose, qui emporte totalement le métrage. En termes d'écriture, le scénario est signé par Damien Honoury et Adila Ben en sachant qu'Adila Ben Dimerade a elle-même écrit les dialogues. Euh, il est bon de rappeler qu'Adila Ben est également l'interprète de la reine Zafira. Donc ça fait beaucoup de boulot pour une seule personne, mais c'est assez impressionnant parce que bon, autant évoquer tout de suite le petit souci qu'il y a dans cette écriture, le découpage est un petit peu trop surligné. Alors j'ai aucun souci avec le fait de découper les films en actes, mais il faut que ça soit maîtrisé. Il faut que ça soit amené dans une direction qui soit intéressante. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Apache de Romain Kiro qui avait exactement le même découpage, c'est-à-dire on découpe en différentes parties le récit. Bon, lui, c'était vraiment plus pour se référencer à Tarantino. Là, on sent que les deux cinéastes, c'est surtout pour donner, on va dire, une structure globale au récit et presque une forme de conte. Dans le sens où vraiment on va avoir des découpages en fonction des actes et chaque acte va porter le titre soit d'une réplique, soit d'une action faite par les personnages au fur et à mesure que le chapitre va avancer. Le problème c'est que du coup j'ai l'impression que ça enferme le récit dans quelque chose de très convenu, de très anecdotique et par moments de trop classique en termes de narration. On sait que le récit va s'arrêter au moment où ce qui est évoqué dans le titre va avoir lieu. Et du coup ça donne une certaine limite à tout ça et on aurait presque l'impression que c'est un découpage en forme d'épisode. Comme si peut-être à la base cela devait plus être une série que réellement un film. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais honnêtement c'est un peu l'impression que donne ce découpage. Et après par moments, ça plombe un petit peu le récit parce que du coup on sait un petit peu à l'avance ce qui va arriver aux différents protagonistes parce que on se projette un petit peu trop dans ce chapitrage. C'est un choix... Un choix qui, pour moi, plombe un petit peu le film, mais c'est un choix qui donne une certaine limite, on va dire, de narration à l'ensemble du récit. Et après, heureusement, le film ne se limite pas qu'à ça. Il y a plein d'autres choses très intéressantes, notamment des thématiques autour des protagonistes qui sont évoquées. Parce que si ça se limitait uniquement à ça, je pense que le scénario pourrait vite devenir redondant, vite devenir convenu et vite devenir lassant pour le spectateur. Comme évoqué, donc, le scénario de Bendimera et Unuri sonne par moments comme un poil convenu, notamment dans son découpage et dans sa forme globale. Mais les rapports entretenus entre les différents héros, le relationnel mère-fils entre la reine et le jeune prince, et ce dernier acte flamboyant, donnent raison de cette forme. Cette blase classique nous permet de mieux comprendre et accepter la condition que ses différents protagonistes. Et même si l'on peut admettre que la base du récit sonne comme convenu, l'ensemble donne l'impression d'épique et de grandiose que j'évoquais au début. Et au bout du compte, c'est surtout cela que l'on a envie de retenir à la fin de ce scénario. En termes de mise en scène, Damien Ounouri et Adila Bendimerad ont un jeu avec l'épique que je trouve absolument fou. Réellement, j'ai été complètement embarqué par le film dès les premières minutes. Les premières minutes, on va dire qu'il y a un mix entre montrer la vie au palais avec le roi Salim et la reine Zafira et son jeune prince, et en même temps montrer euh, Barberousse en train de conquérir euh, un endroit et surtout perdre un de ses membres. Ce qui rend le truc encore plus impressionnant. Et je trouve que c'est là toute la force de ce récit. On a à la fois une envie d'épique et en même temps, une envie de sensibilité. On a envie de montrer du grandiose, des batailles, des grands instants chevaleresques et épiques et donc romanesques. Et en même temps, le romanesque vient aussi de quelque chose de plus simple. Montrer comment la vie aux personnages, montrer les différentes épouses avec chacune leurs enfants. Montrer à quel point il y a du conflit, mais en même temps, il y a cette idée qu'on forme une seule et même famille. Et donc, qu'il faut aller de l'avant lorsqu'une étape vient nous bousculer et vient nous inciter à voir le monde autrement. Et j'aime cette balance parce qu'elle est très difficile à mettre en place lorsque l'on a envie de raconter une épopée chevaleresque. Parce que rapidement, on pourrait se dire, il faut plus d'épique, il faut plus de grandiose, il faut plus d'intensité, il faut plus de, plus de tout ça. Et du coup, on délaisse un petit peu les protagonistes. On se dit, ok, le spectateur va forcément s'attacher à eux parce que ben, l'épopée suffit à donner de la puissance et à donner de l'impact à tout ce qui se passe à l'écran. Donc pourquoi en rajouter avec un petit peu plus d'intimité et donc un petit peu trop d'émotion Et non les deux cinéastes, ils ont cette belle balance de vouloir constamment équilibrer les deux. De se dire, ok, il faut de l'épique, mais l'émotionnel est tout aussi important. Les personnages, montrer comment ils vivent, réussir à les cerner, pour qu'on ait l'impact nécessaire, pour s'identifier à eux, parce que c'est quand même un petit peu compliqué au cinéma de s'identifier à une reine ou à un roi, mais du coup, ça donne vraiment quelque chose de fort, de sincère, de juste, et ça équilibre le récit. Et rien que pour ça, la mise en scène fonctionne du feu de Dieu. Les deux auteurs veulent tout aussi bien jouer avec l'épique de l'ensemble du récit, basé sur des batailles, sur des grands instants de suspense, sur un décor et une ambiance globale terriblement intense et ample quant à ce qu'ils souhaitent montrer au spectateur, qu'à l'intime et l'humain qui se détache de sous cela. C'est cette justesse d'esprit de constamment réussir à contrebalancer le film, pour lui donner cette sensibilité si féminine et si juste, notamment avec cette héroïne qui fait que le métrage arrive à se détacher de cette base scénaristique classique par la finesse d'esprit et de construction d'un cadre où l'humain parvient toujours à trouver une place, malgré l'ensemble de la mise en scène tournée surtout vers le grandiose. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Euh, déjà, Mohamed Tahar, oui, est vraiment excellent dans le rôle du roi Salim. Tout comme Imen Noël dans le rôle de la reine Shega. Je les ai trouvés excellents tous les deux. Très très bien dans le rôle d'Astrid. Je l'ai trouvé très juste. tout en Et magique dans le rôle de Barberousse. Je l'ai trouvé extraordinaire du début à la fin. Il a un vrai charisme, une vraie posture et une vraie puissance à l'écran. Je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. Et il y a l'actrice principale qui est également la réalisatrice, qui est également la scénariste, qui porte totalement le film sur ses épaules, que j'ai trouvé particulièrement juste et particulièrement impactante dans sa peinture de la reine Zafira. Adila Bendimerad porte à merveille le rôle de cette reine, qu'elle choisit de camper tout en dirigeant le film, et franchement, on sent qu'il y a un investissement rare de la part de la cinéaste dans la posture qu'elle donne à cette femme unique. Au bout du compte, La dernière reine, c'est super bien. C'est une vraie proposition de cinéma. C'est un film à part, c'est un film atypique, c'est un film qui nous embarque dans quelque chose qui, qui fonctionne et qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir dans le cinéma aujourd'hui. Euh, certes, c'est assez convenu au niveau de l'écriture, c'est assez simple au niveau de la structure globale du récit, mais les personnages sont terriblement attachants. On retrouve cette idée d'épique, de romanesque, de chevaleresque qui doit nous embarquer dans ce genre de récit. Et en plus, c'est porté par des acteurs qui sont absolument fous du début à la fin. Donc La dernière reine de Damien Onouri et d'Adila Bendimerat, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment un très joli moment de cinéma.